Tu penses à une des de trois maintenant Ok, 6 de trèfle. Oui. C'est rapide. Est-ce hein. que tu avais pensé à l'Ukraine Oui <rire> Depuis le début, t'as un oiseau dans les mains. Un oiseau de, de papier comme ça, dans les mains.